Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 13 de Seijuan et nous allons parler aujourd'hui de Zelda, la légende de Zelda, le premier qui est sorti sur Game Boy et je vous laisse, euh, euh, je vous laisse admirer l'intro. La, la Voilà, nous allons créer donc une nouvelle partie. Euh, oui, parce que je vais pas, je vais pas commencer. J'avais, déjà regardé deux secondes pour me souvenir un petit peu. Je l'avais sur jeu sur Game Boy à l'époque et il était bien. Et comme tout le monde le sait, de toute façon Zelda c'est bien. Et donc euh, voilà, c'est parti. Donc on se réveille dans le lit. On ne sait pas trop ce qui nous est arrivé. Ah, elle, elle nous a retrouvés sur la plage. Et donc euh, voilà, tu dois cauchemarder. Tu dois être encore pas track. C'est des phrases mythiques, tu es sur l'île de coconnas. Donc on va parler à lui Voilà parce qu'il nous laisse pas sortir Alors attends ça c'était C'était euh, logique Il nous laisse pas sortir, il nous donne notre bouclier normalement Donc voilà, tata, voilà tu sais c'est ton nom C'est gravé sur le bouclier Il est à toi, je te le donne Donc voilà, on a notre bouclier On va pouvoir aller récupérer les autres Enfin l'instrument, euh, l'épée la... du moins <rire> et dire d'autres d'autres items, mais il n'y a pas 50, hein, c'est l'épée. On va aller la récupérer sur la plage, donc vous voyez... Euh, bah c'est en noir et blanc, hein, c'était sur Game Boy. Euh, je crois qu'il y en existe une version qui était sur la Game Boy Color, avec des couleurs. Mais euh, non, je préfère la noir et blanc. <rire> c'est la, la première, la... la meilleure, on va dire. Enfin, sur cette console du moins, parce qu'il il existait bien avant, hein. faut pas se leurrer. Zelda, c'est très vieux, enfin, du moins. <rire> je me contredis, je sais, mais oula, il m'a piqué. Allez, on va récupérer l'épée. cette épée ouh. est épée, donc à toi. J'aime bien, j'aime bien qu'il ait écrit ou ouh dans les phrases. Bon, on l'avait compris quand il, quand on l'entend. Bon après ou -ou". Alors, faut aller le rejoindre dans la forêt enchantée une fois qu'on a l'épée. On va commencer juste à récupérer la première clé. Voilà, donc là on récupère l'épée. Donc la musique va changer. Enfin la musique. La musique d'ambiance de tous les tous les passages. Dans le village et tout, on va avoir la vraie musique de Zelda, vous allez voir. Voilà. est déjà la musique, euh, voilà. Elle est déjà mieux. <rire> Je sais pas pourquoi ils ont mis une musique différente tant qu'on a pas notre épée. Tant pis. Donc on récupère le petit diamant. C'est toujours... Euh, bah c'est Zelda. Hein. Il y a les diamants, les petits cœurs, euh, nos petits items. Allez, Là, un vilain trou tout noir, je sais qu'il faut pas tomber dedans. Vaut mieux éviter. Et la musique. Elle est connue celle-là. Bah, pour tous ceux qui ont joué à Zelda sur Game Boy. Ou euh, je sais pas si elle est sur d'autres consoles. Le petit trou sympa pour récupérer euh, des petits fragments de coeur aussi. Je me rappelle plus exactement à quoi ça sert, mais euh... mais ça sert, faut le récupérer, euh... là c'est dommage qu'ils nous le disent pas à quoi ça sert, ils nous disent, voilà un fragment de cœur. puis vous le savez quand vous les avez tous, hop là, le petit, le petit bosquet, on peut avoir que si on a l'épée, donc du coup bah, on peut passer que si on a l'épée, donc euh, dans tous les cas, ils... vous n'avez pas besoin de bien protéger, ils ont mis un bosquet devant, puis voilà, Allez, tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, dormira. Oui, le but donc dans ce Zelda, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est de réveiller le poisson rêve. Pour cela, il faut récupérer les instruments. les euh, je crois que c'est tous cet instrument euh, qui sont répartis sur 7 châteaux, 7 euh, euh, temples. On va, on va appeler ça des temples ou des châteaux. Et euh, tous plus durs les uns que les autres. Dans lesquels il y a plein de monstres. Et il faut, euh, faut les récupérer. Donc là, on va essayer de récupérer la clé. Qui permet d'ouvrir la porte hein, du, euh, du premier château le château flagello là. donc là lui il me laisse pas passer voilà on va pas, pas un, un, un, et donc le but ça va être de faire disparaître ce raton laveur voilà. et donc pour ce pour cet effet il faut aller récupérer un champignon alors on va je vais vous montrer vous allez voir donc là on est dans une petite grotte avec des chauves-souris voilà les petites bestioles, allez on s'en fout alors là faut pousser les rochers, si je me rappelle bien Comment on fait Enfin, comment on fait Comment on... on passe... Euh... C'est plutôt là en bas, on fait comme ça... Comme ça... Pour le retour aussi, il y, a, il y a un petit ordre à faire. Donc on a le champignon qui est là. Voilà, on a trouvé le champignon. Un arôme subtil exalte son sens de l'odorat. C'est super, là-haut... Ça va servir à rien du tout, voilà, il faut qu'on atterrisse à ce coffre-là, mais... Donc là, il y a un trou, évidemment, on peut pas passer. Allez. Donc, euh, la technique avec les pierres. C'est celui-là, celui-là, lui, lui, et on pousse en bas, et on peut passer. Il voilà, faudrait récupérer le cœur, mais euh, ce sera pour plus tard, parce qu'on peut pas déplacer les, euh, les têtes de mort. Ah, La technique on revient, non, non, je veux passer, on pousse le rocher, alors on va essayer de récupérer ce qu'il y a dans le coffre Ok, il m'a juste poussé dans le vide Comment une chauve-souris peut, peut vous pousser dans le vide C'est une bonne question a trouvé 50 rubis, merveilleux, alors ça c'était du foutage de gueule, merveilleux, formidable, oui, vous aurez pu marquer youpi euh... Alors est-ce qu'il faut aller là-bas Je crois oui parce que le, le champignon il faut en faire de la. il faut en faire de la, de la poudre magique. Donc il faut aller chez la sorcière. Vous ah, voyez déjà rien que le premier niveau, si vous ne le savez pas, vous cherchez. Alors, petite fée qui nous soigne, ça c'est pratique. Elle y est de temps en temps. Remontez ton énergie, ferme les yeux. Je crois bien qu'il y en a une par niveau aussi, une par, une par une par château. Je suis plus sûr du tout. Donc on va essayer d'aller récupérer. Alors là il faut aller à droite. Là on peut pas y aller, derrière les rochers on peut pas y aller parce qu'on n'a pas la force pour déplacer les, les cailloux qui sont devant. Tout ça ce sera pour plus tard. Là au milieu le cœur aussi. On pourra sauter avec... Euh... C'est une sorte de, de, de chaussure L qui nous fait faire un saut je crois, je ne sais plus. Donc là on peut pas déplacer aussi hein, évidemment. Pour la force de tes bras on peut pas... Ils sont pas bêtes. Hop là, hop là. Il y a plein de trucs cachés par terre hein, Plein de trucs Mais c'est pas pour maintenant Il faudra Jouer au jeu pour le savoir ben, Il nous faut les champignons de la forêt Pourquoi elle m'a pas dit Ah oui parce qu'il faut que je le mette euh, Je crois il faut que je le mette dans mon ah, Voilà. En tant qu'emplacement Oula je suis un peu perdu Voilà Ah, ah Voilà. Tu m'apportes le champignon Tu endors bon dardard je te concocte une Oh Il est censé endormir le champignon sauf que le sauf qu'on fait de la poudre qui allume du feu et qui est... transforme des ratons en laveurs la poudre magique essaye de la saupoudrer sur plein de choses voilà on allume du feu voilà. c est, c est, ça peut être ça pourra être utile plus tard dans certains niveaux sûrement dans le niveau des flagellos mais euh, on va pas s'en servir puisque puisqu'on en a pas besoin Après, je vais pas je vais pas le faire ce serait trop long de de vous montrer tout le jeu hein. Donc, on va aller ouvrir la porte après, une fois qu'on aura la clé. Voilà. Ah, c'est chiant, c'est ces ennemis qui réapparaissent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont toujours là. Vous sortez, vous revenez, il y en a, ils sont toujours là. Hop, lui il met un coup d'épée en plus, il fait, pas ça, il fait pas semblant, on va dire. Hop. Allez, on va secouer de la poudre sur le raton laveur. Alors, on choisit. Et on se poudre. Oula Il tourne en rond et pas content <tous> Ah ça si vous le savez pas <rire> Voilà, j'ai croqué dans un champignon et je suis devenu un raton laveur. Tout à fait. Après je sais plus trop, mais c'était rigolo. Et bah tant mieux hein, j'ai envie de vous dire... Un euh, petit machin pour dire, ah Vous avez débloqué un petit endroit. Oh un coffre Oh Une clé flagello Tu peux ouvrir la porte de la cave flagello notre ami le, le hibou ou, qui arrive et qui nous dit hein, qu'il faut aller euh, prendre l'instrument qui est dedans et euh, je ne dis même plus quel instrument c'est le premier pour vous dire alors là-haut qu'est-ce qu'il y a parce que je ne sais plus hein, j'ai un doute alors là-haut c'est pour euh, c'est c'est pour pour après, les temples d'après et... de toute façon euh, on ne pourra pas les faire même si on y va euh, on ne pourra pas avancer parce qu'on sera bloqué par les, par les obstacles on ne pourra traverser que si on réussit le premier temple, et ainsi de suite, hein. Ah Putain, je me penche sur ton copain. Chou. Donc on retraverse le village, on retourne en bas, mais on ne va pas aller au même endroit. On va aller au temple Flagello, tout simplement. Vous allez voir. Hop là, non, je me suis trompé, il faut aller à droite. là voilà il y a encore, encore des trous noirs Alors plus tard quand vous avez les techniques et tout, vous pouvez sauter euh. Donc ça, ça, ça nous évite de, de faire trop de détours Voilà donc on va ouvrir la porte, attention, comme ça Et voilà, et on va pas faire le niveau parce que ce serait trop long comme je vous disais Et ce sera tout pour Zelda The Link's Awakening sur Game Boy et puis euh, je vous remercie toujours d'être aussi fidèle à, à mes vidéos et, euh, et je, vous, euh, je vous garantis d'autres vidéos encore, j'ai trouvé plein plein de jeux, euh, des jeux des anciens, des, des nouveaux, des, euh, un peu de tout. Et, et donc je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous pensez de mes vidéos. <rire> Merci, allez à toutes